Avant de continuer dans notre exposé, nous allons faire un bref récapitulatif de tout ce que nous avons dit jusqu'à présent pour reprendre le thème principal qui est le calendrier et l'agenda de Dieu. Nous avons vu comment au quatrième jour, Dieu va placer les astres, le soleil et la lune, pour en quelque sorte déterminer le temps terrestre puisque euh, la lune fait une révolution autour de la terre et que la terre tourne autour du soleil pendant une année solaire voyons que ces deux astres qui sont euh, préparés qui sont qui sont placés là au quatrième jour détermine en quelque sorte le temps terrestre chose que nous n'avons pas dans les trois premiers entre guillemets trois premiers jours de la création rapportée dans le chapitre 1 de la Genèse nous avons vu aussi que Dieu a dès le jour 1 qu'on appelle à tort d'ailleurs premier jour parce que la traduction exacte devrait être jour 1 Dieu euh, va séparer le jour, c'est-à-dire la clarté, de la nuit, c'est-à-dire les ténèbres. Il va faire démarrer euh, la journée le soir après le coucher du soleil. Et euh, nous avons vu aussi que Dieu a fait une alliance avec le jour et la nuit. L'alternance du jour et de la nuit, nous le voyons ailleurs, il a fait aussi alliance avec les saisons. Notre point second que nous avons euh, remarqué, c'est qu'il est expliqué, il est dit que Dieu les a placés, le, le grand luminaire, c'est-à-dire le soleil et le petit luminaire, c'est-à-dire la lune, pour signe, c'est-à-dire non plus un signe, mais un rendez-vous, pour saison déterminée et pour jour et pour année. Ils ont un but euh, multiple pour marquer quelque chose dans justement cet agenda de Dieu, puisque les signes ou les rendez-vous correspondent à ce que nous trouverons plus tard bien défini dans la loi de Moïse, dans la loi de Dieu donnée à Moïse et appelée les fêtes de l'Éternel. Nous voyons aussi, nous avons vu aussi que la présidence de la nuit est donc donnée à la lune et comme le jour, la journée nouvelle commence par le crépuscule le soir, nous savons que la présidence de la Lune est une pleine Lune. Le seul jour de la lunaison où la, la Lune va se lever pleine à l'est, tandis que le Soleil vient de se coucher à l'ouest. Donc la présidence de la Lune est évidente dès le quatrième jour. Lorsque la lune est pleine, nous voyons, nous avons vu comment dans les paroles, les commandements qui ont été donnés à Moïse, comment la pleine lune de la première lunaison de l'année qui est donc après l'équinoxe de printemps correspond en fait et en réalité, à la fête des pains sans levain que nous sommes appelés à célébrer d'une façon spirituelle depuis la venue, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et l'envoi de la promesse du Père qui est le Saint-Esprit à la Pentecôte. Nous voyons tout ceci donc déjà annoncé dans le ciel astronomique dès la création. Je me suis un petit peu plus étendue sur la célébration de la Pâque pour situer un petit peu euh, la fête des Pins Sans vin. J'ai à peine effleuré l'histoire concernant la gerbe des prémices qui correspond à la résurrection du Seigneur. J'ai aussi un tout petit peu parlé de la Pentecôte la fête des semaines qui arrive 50 jours, un jubilé en quelque sorte de jour après la gerbe des prémices ou des premiers fruits. Tout ceci, toutes ces fêtes, nous les retrouverons en détail une fois que toutes les généralités concernant le calendrier de Dieu et l'agenda de Dieu a bien été établies sinon... Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de, de, de, de détails, beaucoup trop de notions qui, qui ne sont pas toujours connues et qui peuvent un petit peu brouiller euh, la compréhension. Aujourd'hui, euh, j'aimerais parler de la première euh, mention, du, de notion du temps, on va dire, que Dieu emploie, c'est le « vous ». Et nous le voyons dans, la, dans le premier chapitre de la Genèse, à la fin du verset 5 où il est dit « il y eut soir et eut lieu matin un jour ». La notion de jour dans la Bible recouvre beaucoup de concepts, mais c'est toujours en fait un temps déterminé, un temps qui a un commencement et une fin. Si nous lisons avec attention ce premier chapitre du livre de la Genèse, et spécialement ce qui concerne le quatrième jour, c'est-à-dire Genèse 1, de 14 à 19, vous remarquerez que la Bible dit « donne » plus exactement, « donne » à la lune la fonction d'être un moyen pour l'agenda de Dieu, pour ses convocations, ses rendez-vous avec l'humanité. On trouve cela sous le mot signe, en hébreu qui veut dire rendez-vous, mais la lune a aussi cette responsabilité de déterminer les saisons et encore les jours. La lune va donc marquer les fêtes de l'éternel, euh, la lune va marquer la saison par exemple des fruits, des premiers fruits ou des récoltes et la lune va encore marquer les jours saints, les jours réservés au Seigneur qui sont en général euh, des jours de fête ou des jours chômés ou encore avec des sacrifices particuliers tandis que le soleil aura pour, euh, pour responsabilité de marquer les années et tout spécifiquement les équinoxes de printemps et d'automne qui vont déterminer elles aussi les deux saisons mentionnées dans la Bible que sont l'été et l'hiver. Les solstices étant la mi-saison ou l'apogée en quelque sorte de la saison. Nous voyons donc très bien comment l'agenda de Dieu va s'imbriquer dans, euh, ou plutôt se placer dans son calendrier à Lui. Le principal jour saint est bien sûr le septième jour de la semaine lorsque Dieu a fait son œuvre de création et nous le voyons au chapitre 2, à partir du verset 1. « Et les cieux et la terre furent achevés, et toutes leurs armées. Et Dieu eut achevé au septième jour son œuvre qu'il fit, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il fit. Et Dieu bénit le septième jour, et le sanctifia. » Car en ce jour il se reposa de toute son œuvre que Dieu créa en la faisant. Ce passage des Saintes Écritures atteste, confirme, s'il en était besoin, que le repos sabbatique, Shabbatique, bien sûr qui pour nous chrétiens se trouve en Christ, est déjà mentionné comme appartenant à Dieu, exclusivement à lui, et il le répétera dans les dix paroles données au peuple d'Israël, cette euh, parole qui est un commandement de respecter ce jour-là. Ce n'est pas donné seulement au peuple juif comme trop souvent ou au peuple hébraïque, comme trop souvent nous l'entendons dire, le shabbat, le repos du shabbat, du septième jour, est donné à l'humanité entière, et donné à la création entière. Hommes et bêtes doivent bénéficier, ainsi que toute la création, même végétale, doit bénéficier du repos de Dieu. Alors ça c'est ce que nous verrons ultérieurement, ce que représente le Shabbat, ce qu'il est, ces jours qui sont donnés pour le repos de la terre, ces jours qui appartiennent exclusivement à l'éternel, que Dieu a donné à l'homme, non seulement pour qu'il le respecte dans une dimension spirituelle, mais pour qu'il en jouisse dans sa vie de tous les jours. Nous verrons aussi euh, comment le chiffre 7 se retrouve, euh, bien nous l'avons vu déjà succinctement dans la fête des semaines avec Pentecôte, c'est 7 fois 7 semaines, dans le jubilé, 7 fois 7 années, il en fait 49, donc la 50e année étant euh, le jubilé. Nous le retrouvons à divers euh, niveaux, et c'est toujours des, des temps de repos qui ont une signification qui nous parle d'abord en premier lieu de Jésus Christ, n'oubliez pas ce que Jésus Christ à la résurrection a dit aux disciples d'Emmaïs, quand il marchait avec eux en chemin, il est dit qu'il leur expliquait dans toutes les écritures, commençons par Moïse, je vais chercher le verset, regardez avec moi dans l'évangile selon Luc, l évangile selon Luc, dans le dernier chapitre, vous voyez au verset, à partir du verset 13, l'histoire racontée des deux disciples qui s'en vont à Emmaüs le soir, ils sont découragés, et voilà que Jésus vient marcher avec eux, et il leur dit au verset 25, Ô oh, gens sans intelligence et longs de cœur à croire toutes les choses que les prophètes ont dites, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire Et commençons par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qui le regardent. Je vous rappelle que les Écritures. Donc il est parlé ici concerne l'Ancien Testament. L'Ancien Testament témoigne de Jésus-Christ. Vous voyez dans Jean 5, lorsque Jésus va s'adresser aux maîtres de la loi, aux scribes et aux pharisiens, il va leur dire "Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles, vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et vous ne voulez pas venir à moi." Jésus-Christ est la vie. Les Écritures témoignent de Jésus-Christ, c'est lui-même qui le dit. Nous voyons que la notion donc, de jour est primordiale dans le chapitre de la Genèse et d'ailleurs dans toute la Bible. Et sous ce mot, ce vocable jour, en fait il y a beaucoup de notions que nous détaillerons au fur et à mesure de notre étude. Le septième jour reste le jour de repos. Shabbat veut dire jour chômé, c'est-à-dire le jour où on ne va plus s'occuper de ses propres affaires, de son propre travail euh, pour, pour vivre en quelque sorte. Et ça peut paraître assez contradictoire quand on voit euh, là, ce que le Seigneur a dit à Adam après la chute. « Tu travailleras tous les jours de ta vie » tant il y a un repos, ce repos du septième jour qui, est une, qui a une dimension donc spirituelle puisque Dieu est Esprit et que nous sommes avant tout euh, des créatures spirituelles faites à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Ça, c'était l'objectif divin, que l'homme soit véritablement selon sa ressemblance, selon son image, mais nous sommes bien obligés de reconnaître il y a un décalage entre le désir de Dieu et la réalité de nos vies. Cependant, la notion d'un jour de repos, c'est-à-dire d'un « espace » entre guillemets, parce qu'il ne s'agit pas d'une dimension terrestre, mais d'une dimension purement spirituelle, bien réelle par contre, pensons pas que ce qui est spirituel c'est quelque chose de virtuel, puisqu'on est à l'époque du virtuel avec nos ordinateurs, non, non. C'est un, un lieu, un espace, très euh, finalement concret dans, les, dans nos vies, mais qui est en même temps dans la dimension spirituelle. C'est la dimension du royaume des cieux où le Seigneur est veut nous faire rentrer dans sa présence puisque c'est là qu'il règne, c'est là qu'il exerce et qu'il peut accomplir toute sa volonté dans notre vie. La notion de, de jour aussi est une notion où quelqu'un règne, domine et délègue aussi son autorité et l'homme bénéficie de cette délégation d'autorité spirituelle que Dieu lui a donnée et en même temps, très souvent dans la Bible il est parlé du jour du Seigneur et ça indique, cette expression indique une réalité spirituelle et non pas une date c'est une réalité spirituelle qui est présente puisque Dieu se nomme le grand « Je suis » Il est l'éternel, en lui le passé, le présent et le futur sont et lorsque nous appartenons, lorsque nous mettons notre foi dans ce Dieu éternel, nous rentrons directement dans cette éternité de Dieu qui est le présent et le présent quotidien de ma propre vie.